Hola chicos, estamos en España en directo, en directo de Cáceres, con Touré. Entonces, Touré nos va a hablar un poco de, de lo que sabe de francés, para que veáis que el francés es muy importante. <risa> vale, pues le voy a hacer preguntas y ella va a contestar todo esto en francés. Empezamos por una que ya conocéis que es... Bonjour, Touré. ¿Cómo Bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où tu viens euh, Je viens de Mérida. Mm -hmm. C'est une ville euh, à côté d'ici. Ok, très bien. Et de quelle origine es-tu euh, Je suis espagnole mm -hmm. et ma mère est, est espagnole et mon père est africain. Ok, donc elle est espagnole et son père est africain. Jusqu'ici vous comprenez tout. Nous Qu'est-ce que tu étudies Uh, J'étude uh, dans une école d'art. Mm -hmm. uh, Comment s'appelle l'école d'art Il s'appelle ESAPE. ESAPE. OK. Il y a une école d'art ici, une école d'art. Très bien. Et quelque chose que tu aimes J'aime la musique, j'aime l'art mm -hmm. en général, Mais, euh, ouais, et le, le théâtre et la musique. OK. Super. Sur, donc, elle aime la musique, le théâtre et l'art. Super Eh bien, nous sommes enchantés de te connaître <rire> Merci